Perdre notre unique client a eu un gros impact. On en a gagné 250. Je m'appelle Frédéric Bon, je dirige l'entreprise Le Raffidin que j'ai créée il y a 4 ans avec mon beau-père. Le Raffidin, c'est une entreprise qui collecte et valorise les peaux et les pépins de raisin. Plus concrètement, à côté d'une activité de distillation d'alcool assez traditionnelle, nous avons développé des savoir-faire dans l'extraction de conservateurs naturels contenus dans les raisins tels que les polyphénols. Ces polyphénols sont une alternative naturelle aux conservateurs chimiques et de plus en plus recherchés par les industriels. Il y a quelques années, on a eu effectivement un très gros changement puisque notre unique client pour lequel nous réalisions des activités en prestation, a brutalement décidé d'arrêter notre collaboration mettant en péril la totalité de notre chiffre d'affaires. Alors nous avons fait le pari d'investir massivement dans notre outil industriel et être complètement indépendant. Nous avons dû apprendre de nouveaux métiers tels que la fabrication d'alcool, la distillation, mais aussi mettre au point des processus innovants pour extraire et purifier ces polyphénols. Nous avons présenté notre projet industriel à la Société Générale qui a rapidement compris la pertinence de notre positionnement et l'intérêt pour la région d'avoir un nouvel acteur innovant dans la filière du champagne. Le conseiller clientèle Société Générale avait compris le projet et les grands enjeux financiers, il nous a fait confiance sur le déroulé du business plan. Nous avons gagné la, la première étape de notre, de notre pari. Notre ambition, c'est de collecter plus et de valoriser mieux, notamment en révélant les richesses cachées du raisin. C'est vous l'avenir, Société Générale.